Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de votre relation à l'argent de comment pacifier votre relation à l'argent à travers la roue de médecine qui est une roue qui parle des quatre directions le nord, le sud, l'ouest et l'est et cette roue euh, est euh, beaucoup utilisée au sein des peuples racines euh, qui, qui ordonne le monde de cette manière-là, euh, qui ordonne leur collectif de cette manière-là, et euh, qui est une, une roue qui est de plus en plus utilisée au sein des collectifs pour euh, euh, pacifier, fluidifier euh, le, les gardiennages, le, le, la gouvernance partagée, l'intelligence collective, ou bien... Euh, euh, avoir euh, des responsabilités qui sont légitimes et qui, sont, euh, euh, qui permettent d'être vraiment dans de l'autonomie. Je vais d'abord vous présenter un petit peu cette roue et puis après voir comment on peut l'utiliser euh, dans la pacification avec son rapport à l'argent. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet. j'accompagne les collectifs et aussi je fais des séances individuelles euh, sur les projets de cœur en général. Alors, cette roue, je vais commencer par l'Est. Euh, L'Est, l'énergie de l'Est, c'est l'effervescence, c'est le bouillonnement, c'est le moment où on a plein d'idées, euh, c'est le moment par exemple de faire sa compta, <rire> de faire sa to doux liste avec euh, « en train ». Euh, on a une énergie de printemps, euh, euh, c'est du fer dans, dans du beaucoup. Et puis euh, on a le sud, alors le sud c'est une énergie euh, d'abondance, une énergie de récolte, euh, on est dans le beaucoup, on, on est euh, euh, EST. Euh, dans, dans le beaucoup c'est vraiment le, le moment où euh, euh, on est dans le oui et c'est voilà, c'est le, le sud c'est l'été et puis on a l'ouest l'ouest c'est une énergie où on tranche c'est une énergie où on est plutôt dans le non euh, plutôt dans la critique et euh, c'est aussi le moment de l'introspection c'est le moment où l'ours rentre dans sa grotte et, et où il va sentir ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. C'est l'énergie de l'automne, euh, c'est le repli. Euh, et puis après, on passe à l'hiver. avec euh, L'hiver, c'est le, le grand repos, c'est le grand silence. C'est aussi l'endroit où on parle des ancêtres et de la sagesse. Euh, et c'est euh, ce que j'ai appris comme étant le vide fertile ce moment de la transformation, de la transmutation où tout est possible et c'est être dans le rien alors dans la relation à l'argent je, je pourrais vous parler des heures de la roue de médecine d'ailleurs je l'ai fait dans plusieurs autres vidéos une sur le cycle une autre, euh... ben, je ne sais plus, <rire> vous irez voir. Euh... Il y a beaucoup d'applications. Cette roue, elle m'a été transmise par Marie-Hélène Hellebaute de Facilio, qui elle-même a été formée par Dan Van Kampenhout qui a écrit notamment un livre sur les rituels systémiques qui s'appelle « Les quatre directions ». Et Dan Van Kampenhout a pendant trois ans euh, dialogué, correspondu, euh, avec euh, Berthelinger, donc qui est un des, un des représentants des constellations familiales, on pourrait dire un des fondateurs, sauf que qu'il a été chez les Zoulous pendant 16 ans et que c'est surtout là qu'il a accumulé beaucoup de, de pratiques. Euh, bref, cette, euh, cette roue, euh, elle a aussi une spécificité, c'est qu'en plus des quatre directions, il y a le centre qui est l'endroit où toutes les parts de nous-mêmes se rassemblent et qui du coup, depuis là, parler avec les, les différentes directions euh, est possible. Et puis il y a la partie extérieure qui est euh, la partie des ressources, là où on voit la situation de plus loin avec du recul et où on peut se sentir soutenu. Et puis, cette roue, et ça c'est grâce à Gilles Vaille que ça a été euh, ramené, euh, elle, elle est en dessous, c'est la terre, et au-dessus, c'est le ciel. Donc elle est en 3D. Alors, quelle est l'application qu'on peut lui donner par rapport à l'argent Donc là, de nouveau, c'est le travail de Marie-Hélène et le Bout de Facilio, que je vous euh, euh, communique ici. Euh, on va signifier que chacun des cadrans a une relation particulière avec l'argent. Dans le nord, on sera dans la zone où on n'a pas d'argent et c'est confortable. Dans l'est, on va être « j'ai de l'argent et c'est inconfortable ». Donc je ne sais pas quoi en faire... Euh euh, il, il, il, il me brûle dans les doigts dans le sud c'est j'ai de l'argent et c'est confortable et dans l'ouest c'est je n'ai pas d'argent et c'est inconfortable et l'idée va être de se promener avec des billets pour aller sentir euh, Qu'est-ce que ça me fait dans le corps Quelle zone, quel est le message de chacune des zones de cette roue Donc vous mettez cette roue par terre, vous la prolongez pour qu'on voit bien que les cadrans sont larges et avec vos billets, vous allez goûter. C'est quoi d'être dans cette zone où j'ai de l'argent et c'est inconfortable Qu'est-ce que ça fait dans le corps Comment... Quelles sont les phrases qui vous viennent Et puis, j'ai de l'argent et c'est confortable. Comment est-ce que les billets sont dans vos mains Est-ce que... Est que vous, vous êtes euh, plus ou moins à l'aise Puis, vous allez euh, dans la zone, euh, j'ai pas d'argent. Non, j'ai non, non, pas d'argent et c'est inconfortable. Comment ça se passe quand... Quand vous êtes là, qu'est-ce que dit votre corps Qu'est-ce que vous raconte cette zone, cette direction Et, et qu'est-ce que ça change dans votre relation avec l'argent Et puis, euh, dans le, le blanc, donc j'ai pas d'argent et c'est OK. Ensuite, vous pourriez aller dans la zone bleue pour aller voir de quoi vous avez besoin. Et puis, dans la zone verte, pour aller dialoguer avec chacune de ces parts. L'intérêt de, euh, de cette roue, c'est de, de pouvoir circuler et de voir, euh, d'identifier quelles sont les croyances que vous avez, quelles sont les, les difficultés avec votre corps, quelles sont les facilités avec votre corps, et de continuer à circuler parce que plus on va dans les différents cadrans, on va au centre, on revient, on joue avec ça, euh, la, les sensations... Euh, circulent et, et sont différentes. En collectif, ça peut être super intéressant pour identifier les, les croyances euh, limitantes et boostantes de la relation à l'argent euh, et de voir collectivement qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Là, on avait testé quelque chose où euh, tout était permis. Euh, donc, il y avait des, des billets qui étaient froissés, il y avait... Il y avait des billets qui s'échangeaient, on se volait les billets, il y avait vraiment tout un. On s'autorisait des comportements qu'on s'autorise symboliquement, voire. Euh, voilà, il y a plein de vols d'argent qui se, qui se font euh, dans, la, dans la vie réelle, mais rarement avec des, des vrais billets et rarement dans un cadre sécurisé de jeu, de permission, de consentement. Euh... Si vous avez envie d'explorer ça dans, au sein de votre collectif ou en constellation individuelle, contactez-moi, yahoo.fr. A bientôt